Hello la Pixie j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, nouveau décor, nouveau concept, une nouvelle invitée. Où sommes-nous <rire> nous, <rire> nous sommes dans la chambre de Silicate, ou Billy la tigresse de Toon studio, studio, pour ceux qui connaissent. Voilà, et aujourd'hui le but de la vidéo c'est qu'on va faire du Disney Bound, mais c'est pas moi qui vais être en Disney Bound puisque c'est Mademoiselle. Oui, oui parce qu'il faut ça. que moi je suis pas très Disney Bound. j'en fais jamais. Voilà. donc euh, elle va m'apprendre à en faire c'est ça, en fait on a échangé un peu nos looks pour la <rire> journée voilà. et donc moi je suis en mode vintage et je vous invite à retrouver mon relooking complet sur la chaîne de Silicate, vous retrouverez tout ça en barre d'infos, je suis absolument amoureuse <rire> de ce style, alors donc du coup le concept c'est je me trouve dans la chambre de Silicate et on va aller voir dans son dressing ce qui s'y trouve et je vais essayer de lui trouver des tenues Disney Boons, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style Il n'y a qu'un mot hein. mon, mon look c'est vraiment le vintage Ouais. c'est ce que je préfère et euh... Euh, J'essaie de me looker par rapport à ça Moi je suis pas 100% authentique vintage par exemple Je m'inspire, c'est que des inspirations Et ouais. je fais des mélanges Quels sont les styles qui t'inspirent, les personnes Beaucoup d'actrices de, de des années 30-40 ouais. Même 50, même si je, je suis très 40 Et des filles actuelles Par exemple une fille vraiment qui moi j'adore C'est Rachel Maxi Ah elle... la fameuse youtubeuse dont on parle a une chaîne youtube, YouTube et qui aime beaucoup Disney aussi Et elle, elle vraiment, c'est vraiment ce que j'adore Elle représente vraiment le look que j'adore Et euh... Elle est, elle est très douée. Et s'il y avait des personnages Disney que tu aimerais représenter, tu aimerais avoir qui Bah moi ma plus grande chose d'inspiration c'est Blanche-Neige. Hein. Ouais. Voilà ouais. au niveau du maquillage ça se voit je pense c'est vraiment Blanche-Neige qui m'inspire beaucoup je pense. C'est généralement le look Disney-Boon qu'on retrouve un peu ouais. euh, chez toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnages Disney que tu adores qui t'inspirent Oui, oui, oui. Alice, Alice au pied des merveilles. C'est euh, vraiment celle qui m'a le plus euh, parlé. Vraiment j'adore l'univers et le personnage en soi qui est qui me ressemble parce que je suis quelqu'un de très curieux et elle est très curieuse Alice, Alice. et euh, du coup ouais, je trouve que c'est un personnage qui me parle bien d'accord voilà. ok, bon bah écoute euh, j'ai plus qu'à relever le défi d'aller <rire> voir ce qui se passe dans ton armoire et d'essayer de trouver quelques tenues on y va, go Ça c'est Winnie l'ourson. Mm -mm. On a cette robe là qui fait totalement Wendy. Ça ça fait très Wendy ouais. Tu peux faire cendrillon aussi un peu. Hein. Un peu. Après c'est une robe de nuit, hein, donc ouais. c'est plus Wendy quoi. Ouais, ah bah, Ça ça fait très Wendy. Hein. Ah bah Wendy, euh, la nickel, tu mets un nœud dans les cheveux, des petites, euh, des petites ballerines. Je mets deux, trois petits pins là genre.. Euh... ma mamie. <rire> ça peut être une idée. Mais va-t-on la retenir euh... Suspense. Genre celle-ci. Tu pourrais faire Tiana. Tu sais, Tiana, dans sa tenue. Euh, avant que Enfin, quand elle sort du travail, tu sais, avec son, son chapeau et tout, elle a une tenue très vintage. Mais c'est bon moutarde Bah, si, c'est moutarde. C'est moutarde Je sais plus. Si, si, c'est moutarde, je te jure. Oh, j'ai un doute. Madame Silicate nous parlait euh, de faire Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve que cette robe-là, elle est parfaite. Alors, certes, elle est en Vichy, mais vous avez le col, la longueur, la couleur. Et je pense qu'avec les bons accessoires, on a carrément une robe euh, qui collera parfaitement à cet esprit-là. Donc celle-ci, on la valide. Tu sais pour qui tu pourrais l'utiliser, celle-ci oh. Non. Enfin oui, mais pas que tu pourrais faire qu'un de là-haut. Tu sais, tu mets un un, un chemisier, ouais, un chemisier-colle-lavalière, une paire de lunettes, ouais. et euh, le tour est joué quoi Tu mets juste le pin soda là, et euh. okay. celle-là, pas pour un Disney Boom, mais je te la voilerai bien. Oh. <rire> déjà je compte à peine dedans putain mais elle est trop belle ouais. c'est un cadeau aussi donné. elle est trop belle j'ai trouvé une seconde robe qui me fait tellement penser à Mary Poppins donc on va l'utiliser dans ce cadre là et ensuite j'avais pensé à une troisième tenue pour sortir Lily de sa zone de confort je vais opter pour Jasmine donc du coup on va partir sur cette chemise là et j'ai trouvé une petite jupe et je vous montrerai ça après donc le premier personnage qu'on va faire c'est Alice au pays des merveilles Donc du coup, pour faire ce look d'Alice, j'ai pris un petit nœud dans les cheveux qui m'appartient. J'ai également mis l'épine sur le col, parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Oui. J'y ai ajouté une montre à gousset que j'avais trouvée sur AliExpress à l'époque de la run Disney. Euh, le sac que vous voyez juste ici appartient à notre chère euh, Lily la tigresse. Regardez-moi, c'est paillettes. Il et, vient de Disney Store. Et ouais. du coup, pour les chaussures, on est vraiment parti sur du Alice pur et dur avec des petites derbys qui lui appartiennent et une paire de chaussettes avec de la dentelle et alors c'était absolument pas fait exprès mais on a même le tatouage de notre Lily la tigresse qui ouais, colle parfaitement au thème femme. Nanana, nanana, nanana, nanana. Super. Les, tickets, les deux, juste. Donc du coup pour cette tenue, j'ai choisi de mettre un petit béret et le petit foulard pour la petite touche plus moderne. On a ajouté une veste pour avoir le côté manche longue et c'est vrai que Laetitia se sent beaucoup mieux dans cette configuration là. Et on a également rajouté le sac et les chaussures. Qu'est-ce que je les aime ces chaussures. Et, et moi le même <rire> Grave Et on a juste la configuration parfaite avec la chambre des Banks. <rire> J'adore. Bon, troisième tenue. Petit Raja. <rire> Pour cette tenue, on est parti sur une tenue Jasmine, mais vraiment un Disney Bund assez différent, donc avec des couleurs plus nobles et tout. Ça me ressemble moins. Oui. Mais c'était le challenge aussi. Ouais. Mais on a regardé euh, les codes euh, euh, et tout. Hein. Ouais. Moi ce que j'aime beaucoup c'est la jupe que je trouve euh, très orientale avec euh, les motifs euh, dorés et tout. Mmh. et dirait je... une vieille ta... une tapisserie orientale regardez. C'est exact. C'est vraiment ça. Hein. C'est exact. On... Je sais pas si on voit mais elle est un peu en, en relief hein, à la lumière. Et en fait l'idée c'était aussi bon. d'ajouter les bijoux. Avec le lesquels, ouais. oui. Donc, ce sont les miens, hein, mmh. Mais euh, je trouve que c'est des bijoux qui font très Jasmine. Donc. Euh, ah oui, totalement. Là, pour le coup. Euh... Voilà. Avec ce genre d'éléments, tout de suite, on reconnaît plus. Ouais. Et après, la dernière petite touche. Donc, c'est le petit détail, mais qui pour moi fait la différence. C'est les chaussures euh, de type doré, qui complètent bien la tenue. Donc là, ce sont des richelieu. Voilà. Bon bah voilà la Pixie Army pour cette opération relooking, <rire> qu'est-ce que t'en as pensé Eh bien franchement t'as grave géré parce que t'as vraiment réussi à trouver des, des tenues euh, qui me correspondaient bien et puis euh, qui faisaient vraiment, euh, qui représentaient bien le personnage et tout et qui m'allaient bien Ouais. Vraiment qui étaient bien adaptées à moi quoi Bon alors je sais que t'as moins aimé Jasmine mais euh, dans les... C'est plus les, le style, les couleurs qui me correspondent peut-être moins Ouais euh, Puis ça fait moins vintage Forcément et Je pense que c'est surtout ça mais c'était surtout l'idée de te faire deux tenues qui te ressemblent vraiment à 100% et une tenue euh, Oui un c'est ça, euh... qui change un peu parce que c'est le challenge aussi de voir des choses différentes. Euh, comme pour toi quand je t'ai relooké t'as vu ouais. un truc tellement différent. Donc là c'était aussi le, le côté euh, changement quoi. Donc voilà. En tout cas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre look préféré. Toi tu as oui. c'est lequel, Marie -Popin? Je pense que c'est Marie Poppins quand même parce que ça fait bien quand même rétro. Et euh, je trouve qu'il est réussi et j'adore Marie-Poppins, genre vraiment la tenue, le style de Marie-Poppins, j'adore. Après Alice, j'adore, il est vraiment top, il me va trop trop bien. Mais c'est juste, ça fait très petite fille, même si j'aime ouais. bien, mais ça fait vraiment plus petite fille. Et ouais. euh, Marie-Poppins, ça fait vraiment une femme une... Ouais. stylée quoi. Moi pour ouais. le coup, j'aurais peut-être tendance à préférer un poil plus Alice, mais c'est par rapport à mon style à moi. Mm -hmm. il, y a, il y a certains codes ouais. qui correspondent à mon style, donc du coup, bah c'est ce vrai. que j'aime le plus. Et petit chat, je peux récupérer ma place Y'a moyen que je récupère ma place T'es trop mignon Bah quoi il veut aussi là <rire> Du coup on a été coupé hein Regardez qui est là Oui C'est Raja Les petits chats Viens <rire> là mon gros loup Il est trop Il contre, est euh, On vous invite à voter pour votre tenue préférée oui. en commentaire Donc tapez 1 ou 2 ou 3 <rire> Pareil oh, oh, oh. euh, euh, Pixie Pixie Tubes. C'est ça <rire> voilà, et on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous aimeriez d'autres vidéos du style. Moi, je me suis beaucoup amusée à le filmer en tout cas. Et n'hésitez attend... pas en attendant à aller voir mon petit relooking de notre chère Pixie. On s'est bien amusé aussi. Oui. Donc, voilà. Bon, sur ce, ma Pixie Army, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Bisous, <rire> bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous, bisous. Oh!